Coucou YouTube Je suis avec Irvine Cardona et Alexi Phelps, deux footballeurs monstrueux. On va faire des massacres. J'espère que ça va vous régaler. Si ce format vous plaît, pensez à liker, commenter. Abonnez-vous surtout. Bisous. Oh les gars, ça se fout sur la gueule giga sévère de votre côté. là, mais, mais il manque. Il y avait un petit mamou, lui Je crois que je l'avais le truc. Ça les gars? Y'en a un ah Juste, je vous le dis les gars, dans la game ça c'est joué. Hein. Y'en a deux. Dans la game quoi? Ça c'est joué. Hein. Ah putain, mais. Je, je peux en pas en tuer un hein, sans qu'il y en a deux cons qui viennent sur moi, putain de merde. T'en as au-dessus de toi la chose, si tu veux prendre la Tiro, il est en train de se barrer. J'ai la bisou, y'a personne. Frérot tu sais que ça me fait peur. -E. J'entends du... du monde vraiment partout. Ils sont trois. Ah, Ils ont leur colis là-haut. Ça vient de rentrer. Oh. Je me tirer dessus. Ah. niqué un. Je me suis fait niquer le deuxième il campe dans le coin euh, quand tu montes les escaliers dans ton qu dos. Qu'est-ce ouais. que tu branles là frérot J'ai peur Tu sais qu'il y en a un juste au-dessus de toi et il finit. Va te régaler, je te couvre Attends, il y en a un qui sort toi là. Oh lol. Le... Je t'ai dit que je te couvrais frérot. Vas-y, on y va ensemble. Frérot. On te vient avec toi. Je peux aller le tuer. Hein. Oh frappe. Y'a plus personne en haut oh. 24 oh. mètres de l'autre côté. Ouais. Oh. Ah, à terre. Oh On avait rien vu. Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh un de ces trucs Il est sur moi, il est sur moi, bon. il est sur moi. Non ah, frérot, frérot c'est irréel ce que je viens de mettre les gars. que c'est bien... Tu c'est c'est On va essayer de tuer des oiseaux là. Ouais. Oh le petit oiseau. Là. Ah sur le toit euh, au téléporteur là, au télépéage ou je sais pas quoi là, au télétruc. C'est pas? Bah tu les as eu, frérot? Ouais. Non, il me Vas-y, viens, descendre viens, vas Ah, ça, il est dans la cuisine ou. Oh, sur toi, Sur sur toi, a. Ah Envoyez bien tout ça mishmish vous soyez tous les clips ouf de la soirée Oh t'inquiète t'inquiète je passais la consigne pour que tout passe bien là en clip à mishmish Qu'elle mette tout sur les réseaux parce que là il y a eu des clips frérot Genre j'ai fait un 180 au snipe frérot Genre, en fait, en fait, en fait j'ai buté le mec J'ai vu le point rouge derrière moi 180 j'ai tiré un stand frérot bah ah, là, comme ça, Super la frappe t'es content la pépine non j'ai trop le Ça arrive, ça arrive, ça arrive, Firo Oh ça regarde le chien de la classe. Hein. Hop sur 5, on, on pas balles. Je vous avoue que je la joue super tranquille, là, la game. Ça me va Je fais de l'or, vas-y. Tu sais vers lui Ouais, là la... Non, je sais pas, il est si c'est bon, il est en face, viens avec moi! Attends, attends, c'est. C'est des oiseaux là. Il est crack! Crack! Encore! T'as vu Ah là là, ouais, tu peux. En euh, silence de mort, regarde ça! Bien joué, t'es un monstre! T'es un monstre! Là, y y'a son pote qui arrive aussi! Ouais, a... Alors chez moi ça campe beaucoup aussi les gars. Oh, je t'ai sauvé à la dernière seconde là ce petit pédé. Là. Euh, je... petit con, Oula, petit con, petit con, petit con petit Oh le policier départemental tu voulais dire. Oh, ouais, ouais, l as l as. Le, le policier départemental. Oh, match. va Au bout. Hop, les gars, je, je, je prends la hauteur sur le bâtiment où je suis, c'est plutôt cool. Oh non. Je me fais knock pile quand on peut plus rien. Je suis dégoûté ou pas, les gars Mais pas, clair, pas. Ce petit keuf, là. Ah euh... mec, si avec moi, on va Ah non, il y a mais je crois qu'il était tombé. Non, non, ça va pas. Il y a une sacoche sur moi, si tu Ça veux. Vous pouvez... Les gars, les gars, les gars, c'est moi qui ai la zone, donc venez ah, sur moi. Là on prend tous les, tous les, tous les, tous les trois ce on a juste à surveiller cette porte et, et c'est tout. Quoi Ouais il a fait ça, rien, nickel. Le pigeon, allez. Je pense que qu'on va le fumer lui, non C'est derrière, j'ai repris les têtes. C'est derrière, tu peux rien. Ça va atterrir sur toi, euh, Alex. Ah, où Alors frérot, je viens de me prendre exactement la même deux fois la suite, ça vient de ouais. nord quelque part. Je sais pas te dire où, mais il y, y a un enfoiré oh, Nord qui il a... Est chaud, là. Il est où l'enfoiré qui me tire dessus, sans déconner Ah, attends. Ok, j'ai vu, là-bas. Je... Je... Ah, ouais, l'angle est nickel. Ouais, bien vu. Très bien vu. Tu me dis dès qu'on a une visu, hein. Je, je, vais, je vais lui cartonner la, la gueule. J'ai une visu par la fenêtre, je mets... Il est tire une flèche à l'intérieur, mais magnifique. C'est en dessous, tu, tu entends, ça circule. Ça, tra ça traverse, là, derrière ce mur est, les gars. Je veux. Lui c'est un tryharder, alors il y a deux options, soit c'est un streamax, soit il a l'info sur, euh, sur nous. Depuis, depuis tout à l'heure, il joue en fonction de moi. Bonjour. Petit TV, où il y avait 9 chances sur 10 pour qu'il était sur le live aussi On est en 3 contre 1 les gars Allez traverser, traversez les gars, je vous mets le système Mettez-vous au bord là tous les deux Vous serez dans le système Au bord Pépito, t'allais loin Ouais je suis bien là, je suis dans le gasp Y'a un mec qui va vous arriver dessus en feu Faites pas attention à lui Oh non, je lui ai mis la tête en plus. Eh, <rire> hey, c'était une belle game, les gars. Oh la Pépito, on est 15 kills. T'aimes bien, les gars, bien, bien, bien, bien. Là, ça a cartonné encore. T'as prend du tout, dans y a pas ce y a là, les Eh, hey, je suis fier, là, les gars. Je suis fier de ouf. Hein. Elle est ça, là. Euh, bah, euh, tous ouais, jou ouais. tous, tous joue sur la dernière, on verra qui est la reine des putes. Apparemment, y il y a, y a deux kills d'écart. De après, après, les gars, vous mettez pas la pression, tu vois, il n'y a pas de honte à être euh, le dernier. Ça ah les gars Mon kill il s'est opéré le bâtard. Oh! Ah J'étais tellement cover, Pépito. J'étais tellement. J'ai un plus que le Non, mais c'est trop là. On va crever, les gars. On est mort, on est tous morts. Échappe-toi, échappe-toi. Parfait, sinon, sinon c'est fini. Ah, me claquer. Oh là. la là. Oh Mais c'est incroyable ce qui se passe T'as fait quoi, t'as fait quoi, t'as fait quoi Oh j'ai les, les trois têtes au fond de la prison Oh je cours, t'épêche Surprise Oh tiens, prends ça là, elle est bon, là, Oh est c'est incroyable, c'est ah. Oh Tu oh. quoi oh, Qu'est-ce qui se passe les gars Ça cède à la pression ou quoi Ah non, <rire> Faut me dire ce genre de choses moi. Parce Il ça y, y a trois mecs dans la maison, il y a trois mecs au dernier étage qui sont claqués au sol. Couché putain ah, Je suis grave déçu. Tain, ah, il en reste encore Je veux le ping les gars. Je suis dans la prison là. Sense, garde ton argent pour acheter. Yo What up Ils ont spawn sur moi les loadouts Alors celle-là elle est grave. Je crois que je shit frérot. Je mets que des headshots, c'est quand même bizarre. Les gars, les gars, on a assez, on a assez, on a assez, envoie l'argent. Ouais. On voit les sous, le collègue C'est lequel qui a sa chérie qui est arrivé mmh, Pas moi, c'est moi mmh. <rire> <rire> Oh, oh fans, ça va Ah, ça va, ça va. <rire> ah, ah, bah, le, moi. Le, le, le, le pas moi, il était trop en Ah, mais moi, il est pillé pour ça, non, chérie. Je... Ah oh, putain. Arrête, ça va, je vais Warzone Zone oh, ouais On oh, l'auteur. Ah, il y en a un qui est tombé en dessous de vous. vous, au milieu. Pas la fenêtre normal. Oh non je vais se C'est là. y en a un au-dessus. Encore un au-dessus. Top, top, top. Au top. Sors et à gauche sûrement. Attention, attention, attention, attention la mine Croquer la mine. Il a sauté non Fais chier. On l'a perdu de vue la perre. Il a sauté, ils euh... font... Oh il y a plein de oui. travaux euh, ouais. Ouais, ah, ouais, ouais, ouais, ouais. Dépêche-toi et viens ici. Faites attention toi, je pense qu'il y a... Là, il est qui crampe, hein. Ah, dernier... puis, le... la... Il va aller le chercher, ah, lui, Oh, je mets... sais pas. Ah, montez, tiro en-dessous. Les gars, il me fait trop rire ce sniper vraiment. je sais que je comprends pas qu'il soit pas plus utilisé. Un ah, sniper il... qui, qui, qui, a pas, qui a pas de verrou, qui cartonne comme ça, c'est pas tous les jours, super bien. Ouais, ça fait plutôt. Ils sont tout en bas Ouais. J'ai envie de descendre Mais non, c'est Momo Les gars, on va, on va fumer Momo Il est où En vrai, de vrai, j'aurais dit de garder la hauteur, tu vois, mais... Mais si c'est des Frenchies, on sont un peu en bas... Sans, vous, sans. sais sais pas, j'ai... Je... Oh, Momo il était dans les airs, frérot Nan, tu l'as tué Ah, c'était lui que tu cherchais Ouais, bien joué, ma poule. Les gars, claquez cla cla cla cla cla cla un drone, qu'on ait les infos. Il reste 3 équipes, les gars. 3 V3, V2. Nice, bien joué, les gars. Il reste encore 3 équipes, donc c'est eu 3 V2 V1. Il y en a deux dans la prison. Je vous laisse vous les faire, les gars, régalez-vous. Y'en a sûrement un, si. A terre. Bien joué. Oh non T'as les balles, ils ont pris sur le gars au sol, putain. Merde. Y'en a pas petit... de Il est dans oui, les est escaliers, Il est dans les escaliers. La présence. Il est crack, il est crack y aller Un dans ah. la zone. Il y a deux fois, ils sont prêts Je vais lui arracher le cerveau à son collègue On va faire Il était où l'autre Sur le toit, juste ici. c'est ah, lui, lui qui a la zone. C'est pas énorme. Oh merde C'est le dernier Non. C'est non, c'est pas le dernier. Il en reste deux, frérot. Oh. Ça part vite quand même avec ce, euh, cette euh... saloperie hein. Il était où sur le, Il sur le toit, ah, juste au-dessus de toi A de gauche, à gauche, oh. sur la fenêtre On le tape pas. Un de plus les gars Oh les kills Les kills C'est pas ah. mal les kills en plus non hein <rire> Ah oh, c'est magnifique Il y a combien Ah oh, c'est magnifique Oh la la 12, 12, 12, 12. Oh, C'est beau ça 12, 12 yeah. Je pense qu'on peut ah, pas finir de mieux de là En vrai oh, ouais. ouais. ouais. Et les gars Ça montre qu'il n'y avait aucune reine des putes parmi nous On était tous égaux C'est yeah. toi qui es une reine des putes <rire> Bravo oh, On l'a régalade goût, les gars. Oh, On l'a régalade les gars ah c'était ça, ça c'était une session de jeu vidéo ça c'était top génial